Enda Energy fait partie donc du réseau Enda, qui est une organisation internationale, l'une des plus grandes organisations, je peux dire, au Sud. Et Enda Energy, dans ce cadre là travaille sur le triptyque recherche, action, formation. Et en tant qu'organisation environnementale donc du Sud, nous avons eu la chance de partager avec IED et d'autres grandes organisations du Nord une plateforme qui s'appelle Cannes International. Et dans ce cadre-là, il a été question de voir comment renforcer euh, les capacités euh, des représentants donc, du Sud, essentiellement euh, des pays les moins avancés, au niveau de la scène internationale, parce qu'il y avait des problèmes de capacitation euh, de ces négociateurs-là négociateurs euh, pour bien défendre les intérêts de nos pays. Et c'est comme ça euh, que depuis pratiquement plus d'une décennie, euh, nous travaillons ensemble dans le cadre de, de, de, du programme euh, ICBI, pour renforcer les capacités donc, des négociateurs des pays les moins avancés. Enda a de tout temps organisé des, des, des événements. C'est fort de cette expérience que Enda s'est retrouvée dans le SCBI. Mais avec le SCBI, l'avantage, c'est que nous avons la main sur tout, tout le process. Donc on est à même d'éviter certains obstacles. Au bout de 10 ans d'organisation, je peux dire que enda a acquis la confiance des partenaires institutionnels. Ça, c'est un acquis qui fait que demain, s'il si faut organiser le SCBI, je pense que cette confiance que nous avons acquis va parler pour nous parce que les acteurs institutionnels ne s'engagent pas avec n'importe quelle organisation et ENDA a, a eu cette aisance-là de travailler avec eux, d'interagir avec eux. Aujourd'hui, nous, à Enda, dans chaque pays, on a une connaissance d'un profil, d'un de, de, profil, de, de, de certains profils d'espects à cause du SBI. Donc, par rapport à ça, dans d'autres programmes, quand on a besoin d'experts ou quand on nous fait appel pour identifier des aspects au niveau de l'Afrique de, de l'Ouest, de, de la CDAO, on a d'autres programmes dans dans lesquels on doit faire intervenir des acteurs, fort de son expérience avec le SCBI, on peut aisément identifier des acteurs. Donc effectivement, ECIPI fut vraiment une école, une école pour nous. Mm -hmm. On a appris au fil, au fil du temps, et on s'est évidemment amélioré. Euh, justement, qu'on a, a re, ce qu'on a retenu surtout, c'est euh, d'abord le délai. En termes de délai, il faut s'y prendre très tôt. Dès que, voilà, trois mois avant, avant, avant la tenue de, de l'ICBI, de, de, la, de la formation, il faut commencer déjà à engager les différents interlocuteurs. La deuxième chose que je vais mentionner, c'est surtout la, la diplomatie aussi. C'est très important et voilà, euh, au fil du temps, on a appris à être vraiment diplomate. Parce que l'ICBI est, est, est spécifique sur deux ou trois points. L'ICBI, d'abord, fait la promotion et encourage la participation des, des, des femmes lors des ateliers de, de formation. et ECBI également voulait former plutôt les, les, les, les négociateurs juniors. Et aussi ECBI euh, essaie de faire en sorte qu'on renouvelle en fait les participants. Donc pour arriver en fait à discuter avec eux et arriver à ces résultats, vraiment il faut de la diplomatie, il faut arriver à leur parler de sorte à ce qu'ils comprennent que c'est important qu'il y ait une femme au moins nominée, que c'est important qu'ils désignent plutôt des juniors parce que voilà ils qui ont participé une ou deux fois ou qui à, à, à une cop ou qui n'ont jamais participé, de sorte à ce qu'on vraiment à ce qu'on renforce vraiment leur leur, leur capacité. Early Le preparation is very key. There are some countries um, that um, we consider as being on the red list of So visa acquisition is very um, difficult with these countries. But since we have been engaged in the process for a while, we know the kind of documents that each of these participants or nominated participants are supposed to submit. So over the um, years, with our continuous engagement, I'll say that, yes, our skills in planning and budgeting has really improved. Euh, déjà, on avait choisi l'Éthiopie parce qu'il y, y, y a une antenne d'ENDA là-bas, il y a une entité d'ENDA à, à, à 10. Voilà, donc euh, c'était une façon pour nous aussi de renforcer en fait euh, le partenariat, la collaboration entre ces deux entités d'ENDA. L'organisation de cet atelier de, ce, de, ce, cet atelier de formation là-bas en Éthiopie, euh, c'était comme les autres ateliers, sauf qu'on n'avait pas. Euh, je vais juste dire qu'on n'avait pas la main sur un certain nombre de choses. Et c'était un challenge en tant que, Et effectivement, par exemple, on ne pouvait pas véritablement voir le, le, le lieu de, de la rencontre, de, de l'atelier. Donc, se faire notre propre idée. Donc, il fallait faire confiance donc, à d'autres personnes, en fait, pour être nos yeux là-bas. Et voilà, pour, pour vraiment nous guider vers quelque chose que nous voulions we had regular coordination meetings with Enda Ethiopia and IAED and um, everything went on well one challenge we experienced was that when we got there we realized that the venue though um, we gave them specifications and everything it was actually um, not very good for, for, for the meeting so also when that happened we had to um, Use some of our skills that we have already um, attained in our um, years of um, working on ECBI, that is um, keeping a very good relationship with service providers. So we became negotiators ourselves. We had to talk to the hotel, the management of the hotel, over and over again. And then they decided to give us a bigger venue that was very good for us. Avoir un dispositif uh, bien assis. Euh, donc, et il est au niveau euh, du Sénégal, le transposer ailleurs peut être difficile. Fort heureusement, euh, nous avons eu avec euh, l'Ethiopie euh, la facilitation de visa, c'est-à-dire le visa euh, pour tous les Africains. Et je pense que ça, c'est un acquis. Euh, et aussi au niveau de transport, parce que la logistique compte sinon euh, pour beaucoup dans le budget par rapport au, au billet d'avion. Euh, Enda et, et, et Ethiopian Airlines est bien représenté à une bonne desserte au niveau, au niveau régional. Et ce qui me pousse à dire cela, c'est si on devait l'organiser dans un autre pays, euh, autre que le Sénégal euh, et l'Éthiopie, est-ce qu'on aurait les mêmes facilitations euh, pour le faire? C'est possible. Euh, mais il faut tenir compte de ces paramètres-là, au-delà de la présence de ENDA euh, en Éthiopie, euh, il y avait le fait aussi que... Euh, le président, c'est-à-dire le chair du LDC, des pays les moins avancés, euh, en l'occurrence, euh, Gebru Djembe, euh, a eu à accompagner le programme ICBI donc, euh, depuis un, un certain temps. Et il est même un produit euh, donc de ICBI Et tenir euh, une session euh, au niveau de l'Ethiopie, à, à mon avis, re relevait euh, déjà l'impact du, du, du programme euh, au niveau de du groupe, donc les pays les moins avancés, parce qu'on a pu avoir une bonne représentation au niveau, au niveau gouvernemental.